Rézitande, raison qui fait gagne yo peu, opération calé wash maman kout manchette la pepa ici. Bandi sa, yo qui toujours fait koné, yo qui gros point, yo pa pren balle, etc. Mais pour qui sa son ti kout manchette yo peu, eh bien pepa ici, manchette sa, même si ou te fait en metal la pe coupe ou, quand <theit> y bandi un a ka la bacole ka toucha piti piti piti petit des souli mais depuis pi, ont wash maman sou ak yon kout ou pas ka résister et puis mesdames mademoiselles madem, et messieurs pile ouais gagnez parce que machette qui gros oh conseil pour papi sien Conseil ça c'est qui sa et seuls bien aimés sou qui bat pour nous bonne et nous les bandits attaquent nous y ont céléral et puis wash maman bois calé si c'est moi-même qui a dit ou pas, je vais prendre le temps de des oreilles. You. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'en nouillé, il faut que vous soyez amis et rentrer la caillou pour une autre vidéo. N'oubliez pa pas oublier abonner, liker, partager et non seulement ça, tout commenter, dites nous qui côté, ou à pouter nous. J'ai annoncé que la cause a gagné un peu manchette, mais pas de balle. Et vous capable gang sous toute forme pendant population a lancé opération bois tout a parlé ça qui passé comment fait les bandits ont a pété tête population avec green katouche, tout le monde était dans silence mais coup population a râlé manchette li pour kaka bandi et eh bien yon paquet moun estomaker peuple haïtien an tande message ça ensemble met don bay en mm -hmm. pile kidnappe yo di yo pa balle Exactement. Et nous, nous a gardé pas garder peu La police a tiré sur nous, c'est comme si rien n'était. Des fois, on vole les un volume, un cartouche, recevait. Dans les stomac, ça qu'on a Mais ça ne peut pas dire nous pour ça. Les gens ne sont pas sur nous, nous ne mourions pas, non Mais, ça, ça, Maman maman maman wash maman pour accaler. Ah! Ça passe, passé, ça passe, passé, ça passe, passé, Pasteur, même si vous faites un métal, la coupe! Et pas oublier dans le pays d'Haïti, nous avons un petit proverbe créole qui dit c'est fait qui coupe, frère. Même si vous faites un métal la coupe, imaginez, frère, c'est ce bien-aimé, vous bandit. qui vous qui vous avez dit, il vous avez dit, qui vous avez dit, qui vous avez dit, qui sous. Ou fin qui vous Moun qui a continué à ramasser les manchettes pour continuer à mettre les manchettes sous. Les manchettes n'ont pas été cassées, les manchettes pas été finies. Les balles qui n'ont pas finies, mais manchette manchettes n'ont pas été C'est ça que fait le Père. Oui, Papa, ici. Baoul pour Mbabaoul. C'est une baoul ou un Amen. Ou un pral. ma bonne petit secret mm -hmm. d'habitude tout le monde peut m'acheter à droite pour pour la à gauche OK pour nous porter manchette à gauche mais pour qui ça pour nous porter manchette là à gauche bon petit parce vrai nous nous toujours à droite elle elle là jean ont petit oui parle ensemble avec nous pasteur mm -hmm. parce que si vous mettez la droite ou râler à droite, pour que ça faut changer main pour mettre le temps. En main droite, ok. Ok, la technique là. <rire> oh, On le râler. Et puis, wash. <rire> <rire> <rire> On se râler, papa, ici, et puis, bois. cali. Faut râler la main gauche après sa poêle, mettre le dans la main droite. Non, non, non, non. Tou mette -bon gauche, tout mettez-le <shut> sous gauche ou tout. <shut> ou tout. Et puis, pendant tout râler, tout rash. Mm -hmm. Wash, maman. <shut> A temps Chaque fois, on se râle ou on se Amen. Amen. Amen. On se rale. <laughs> Mettez le bord gauche là. raller la main mes doigts là. A l'aise. On s'est le râler. Pendant qu'on va là où tout facile. Hier. C'est comme garçon. <laughs> oh my, Au on oh ah? Mais le bon, gauche ou tout Ou ou allez la main <gasps> droite la sorti. vous allez la mettre, vous allez la mettre. Vous allez la mettre, vous allez la mettre. Vous allez bandi, mettre. Vous la allez C'est petit à après manchette là Eh hey! C'est <coughs> pour m'a Je ne ça peut pas ici. D'accord, je dis, brigade, à quoi doit, toujours, continue à frapper. Mais nous seulement dis, manchette Oh bagaille la a problème, il a problème. Il y a problème. Premier ministre parler, chef de police parler, et journaliste parler, politicien parle, bandit parler, tête yo chaud, tête yo chaud. Des bouffins ge manchette la pepahisien, haïtien. Pas gon la yon bral des de katouche, non. Mais de bouffins gai sa zam na habite nou. hein. Mais manchette la, même si pas filé la coupé. <laughs> et sac bon nan manchette là. Et l'aimon manchette pas filé le peuple haïtien. Puis t'as blessé non manchette qui filo pas blessé non manchette qui pas filo. Aïe coffre le coffre. De bouffine manchette, ne e peut pas pa l'acheter. Pa e pa manchette pas bloquer frères et sœurs bien-aimés. Et aussi, c'est pour protéger nous, parce que nous ne pouvons pas protéger Bandi a la, ou pas merde, pour lui. Et ça fait n'a manchette Et ça fait le brenal, sac oui. nous coucher sous sac là, la la <coughs> Hum. Nous changeons le sac là. Amen, <laughs> eh, eh, amen. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Parce que moi, j'ai sac là. Parce que le là, il prie sous sac pour bandir. bandit. Il sac là. Il dépose l'autre sac là. Il prend l'autre sac qui piffle, papa. <laughs> <laughs> Gardez l'évangile, Seigneur. Kebem, kebem, kebem papa. Ça. Sac ça, ça, pas m'en de coucher, m'en de camper. exactement. Amen. Faut camper pour. Faut camper pour coucher. Et <laughs> ha Faut camper pour coucher sous sac là, non. Sac ça, ça m'en Faut camper, papa, ici, avec elle. Faut camper ensemble avec sac là, et puis pour exercer le conseil. You understand me? On a l'évangile à terre. Gende chers amis, frèze dans le Seigneur, bon Diatrice. Mm hmm, sac ça fait le triste, ça fait le triste, ça passe. Eh, boujan la bien passe, boujan la brançonne moun, la kidnappé, li gen pile l'argent mais qui sac la cause li triste, banouti li mè. <laughs> frèze sè, bien aimé a ta aime, soti nan salié. Mm hum, qui est-ce qui là là-dedans? Mandem non, qui est-ce qui mette ou pral di m situation difficile, il pas difficile pour moi tout. Et malheureusement les gens qui ou choisi virer bouge qui avoir qui sont faire C'est sous le Les ici ils pour briller pour moun ça. Pendant vous connaissez prier, prier dans l'église, pas vrai? Mm. Si vous avez besoin de changer, vous avez besoin de prier ensemble avec vous. Amen. Comment vous ne faites pas prier avec vous? Vous avez tirer sur moi. Hein? Oui. Chef kidnappé, a avez nous. Mm -hmm. Oui, vous avez besoin nous ma a comprendre une série de moun qui dit a prier pour bon pour pou bon Dieu a prié pour bon Dieu bon Dieu on connaît dans l'église là papa haïtien c'est prier nous prier et puis il vient à zame pour qui ça est pas venir chacha il marcher marcher sans zame chacha il sans zamna. et puis il dit ou comme ça que prier pour moi pour me changer non mais ça zame il vient il vient kidnapper à voilà, bon, la tracade, vous l'avez kaïté. Bon, moi, l'évangile, là, parce que, normalement, c'est boaka, les que papa ici, en comprenne, pour le prendre responsabilité, pour le mettre en sécurité, là, kaïté. Ah, hein. Il y a besoin de pou nous pour nous prier pour lui. Mm hmm. Pour le cas dans sautine à sa mm -hmm. Nous, nous, c'est rien à faire. C'est ça nous là pour à faire. Les mêmes, les de 17 millions, nous-mêmes, nous fait 17 millions de prières pour lui. Hein Nous avons prié, chers amis. À l'aise. À l'aise. Et vous, vous prié pour vous là actuellement. Aïe, bandit en kidnapping il m'a donné 17 millions, et puis là, moi j'ai fait 17 millions pour prières pour le changer, pour le quitter le Moi même beaucoup me dis ça. On dit dans ça déjà, et ma me dit ça. Seigneur frappe yo à par la, la reporter, et non par la mort. <coughs> Pour vous garder un témoigner pour bon Dieu? Bon Dieu pas grand goût témoignage. Nous avons assez là pour nous témoigner pour le le bon Dieu dans journée. Bon Dieu a a me crier. Et puis même m'a prié pour lui. Mm. Qui l'a m'a pour me prier là? Mandem, mandem. Comment Mande. vous faites prier les cœurs ab cassés? Mandem m'a connais. Mandem grand goût m'a la prier. Depuis m'peum m'a la prier. <rire> elle a un sentiment de sécurité, pour la prière. La prière se elle a yo, la prière se dit, en a dit, a elle elle qu'on la C'est prière. la prière. Comment pour faire prière? la a pour a brandi gros âme la faire Hein pour venir l'église, je traverse les cadavres, les barricades, les l'église, je me suis en puis je me en boule, puis je me suis mis et Pour qui est-ce que je mis Pour que Pour que Pour prier Pour pou pou lui. <laughs> Et puis, je eh, m'a prier eh, pour eh, qui moun mm. Pour Bandi. On ne fait pas réfléchir, bien-aimés. Je ne vais pas payer Petite caies. je ne vais pas prendre la roue pour aller l'école. Moi-même, je ne vais pas 24 graines de piste, pour me mm manger, -hmm. je vais être petite Et puis, qui ça a fait moi -même? m'a fait moi-même Je prie Pour pour Bandi. Bandi a converti. Amen, <laughs> <laughs> gardons l'évangile monsieur. Bon bon Dieu tout c'est caille. Gardons l'évangile, amen. <laughs> où m'a chappé papa ici en bas l'évangile ça Mes amis, qu'est-ce que c'est Ça m'a besoin de convertir là. Hein La paix. La ça m'a besoin là-dedans. La paix où La paix m'a j'ai prié pour lui. Pour je prier lui. je vais pour Oui, je vais prier pour lui qui Pour lui qui pas pour lui qui prend le sou moi. Quand je prière là? Comment je vais prier pour Si je vais prier, pour dire, Seigneur, sauve moi. Est-ce le prix, que à faire oui? Mhm. Mm On <coughs> t'a prier tant chrétienne dis Seigneur reçois mon âme entre tes mains. Pour me prendre sac. Vous fatigue ça. Comprends-temme décrets, vinn nous prier parce que mes bandits à dehors mm -hmm. là, la pente là pour venir prendre nous. <coughs> ah, Comprendre <coughs> Jovenel, pas de kon boule te prier. Ok. Ça veut dire que le président Jovenel Moïse te manque de prier. L'él te tende, coups de balle, à chanté. N'est-ce que l'él ta brille, s'il te prenne sac, l'il prier, papa, ici? N'est-ce pas ta assassinelle? Oh ouais! Il m'a jamais ça si Oh, gardons l'évangile! Gardons l'évangile, frère, ce soit bien aimé dans le Seigneur. Mais oui, c'est vrai. Là, le temps de mouniauder, c'est pour te prendre sac, madame, nest petites pas? c'est. Converti bon Seigneur. <laughs> Converti mercenaires, Seigneur. Policiers, yo. Yo bai kob. Et veu vann, moué, papa. Bon, si vous déconnez. Converti, yo, Seigneur. Touche ke méchant, yo veu chanle. Padayo coup de bali, même la, la prière <laughs> C'est bon moun Dieu, Seigneur. Yeah. Fon prépare nous <laughs> à la guerre le royaume monde figure marqué 20 janvier 4 avril mm. mettons sous monde, pas fermé des jours pour la prière <rires> <inaudible> Quand les jours sous lui ou figure marqué 20 janvier 4 avril les esprits veulent prier pour pour visage changer en ange de lumière hein en les anges un petit lumière nous pour comprendre a un temps pour nous prier plus bien nous fermer des genoux. Mais on l'autre temps pour nous prier plus bien, nous ne caler genoux. Amen. Oui, dans la Bible dit que yon un temps pour chaque bagaille. Y'a un temps pour prier, y'a un temps pour prendre en chète. Y'a un temps pour crier contre l'insécurité, y'a un temps pour gayer comme bandi papa, haïtien. Aussi simple que ça. On m'a dit à force pour exercer, exercer Exerce pour y être. Ah, hein? que vous tirez la gauche, que vous tirez la droite, vous tire le devant, vous tirez le derrière, n'importe position. C'est gaié, caca bandi. Et puis bandi a vu notre et Eh bien, faut créer un moyen pour défendre de tout. Faut maximum capcutem et c'est extrêmement important. Bandi a accord, c'est chercher, créer un moyen pour défendre de tout. Et pièces vous avez un peu de vous avez un peu de temps, vous avez un gaz, de gaz, un matériel, de a vous Et si vous avez là, oui de temps, vous avez vous avez un À l'aise, je suis un je je aussi simple, On me protéger tête. Main. Légitime défense. Yeah! On a les pasteurs en dernier conseil. On va dans une série de pays, tant que si on allez aux états unis mm -hmm. ou aller à New York, ou monter en train, On pas de pas qui lève tête dans l'autre. Tout le monde est en bas. Ça fait ça. Soit le tête en bas, ou bien le livre n'a la pli. Na Tout le monde stratégie mm -hmm. pas pa yeah, yeah, vous Tout le monde suspecte. vous pas homme, pas ou pas qu'on wè chien, il mette mm -hmm. ke à sous et puis, ta, ta, ta, pou balan coup de bâton avant balil sou tète, balil sou ke. Ay, ay, ay, Le yon chien attaque, ou avant wash nan bouche de beba isen balil nan ke. Le bon dia atake ouvel, bien koupé greni. Koupé greni beba isen. Koupé greni. Avec rien ki veut emmener merder moun couple gagner ou finir. En tout cas, moi souhaite que vous mettez conseil sa yo en application. Dégagez, ou chercher machette ou pour protéger famille ou protéger tête ou protéger pitié ou protéger la protéger communauté puisque nan moment ça nan pays d'Haïti chaque coucou éclairé pou ou, gouvernement pas dit nous mourir, li pa dit cimetière vide donc c'est nous-mêmes citoyens qui pour défendre tête nous bandi attaque nous pa gen plenye, et bien défendre tête ou span mourir ta poul et pas oublier les chiens attaquer ou c'est frappel nan k Madame mademoiselles et messieurs nous gagnons un policier lui-même qui c'est sniper qui fait gros déclarations. et ap, tout de suite après chef de gang ISO te fin envoyé message ba population pour le dire faire respect yo quand ben limite FDX X pas battre ko yo l'a touillé elle dit il te baï moun sous smart là on vole déjà, si nous pas poser nous, eh bien, la fait nous quitter de même tout premier ministre te dit nous, cherchez côté de mettre nous, pas faire mouvement sauvage, ça, li pas bon pour nous. <laughs> Un policier parlent et m'invite autant des de déclaration ça, ak pile attention. Par contre, nous tout le monde qui dans le groupe là, tout le est nous tout nous nous nous est nous est Nous qui nous dans nous vous, ou, vous, avez perdu, vous, vous calming, nous si population on dit nous gère intérêt nous dans insécurité on pas rien pour venir parler là tout non et pas tente de tant en temps réunion qu'a fait chaque les nous déterminer pour nous pour intervention dans village mais qu'on est là nous baizo a parler même les sont parler Pérez ça c'est baïe bluffié population m'a tout dit nous c'est bluff ça a jouer sous écologie non façon pour nous camper bataille la braque aller nous toujours continuer là dedans et m'a dit nous tout soit si nous est pas intervention muscle qui fait OK c'est négro état major Ensemble avec gouvernement, je dit ça. Parce que c'est vous-même qui vous baille l'ordre. Ok? vous non-chap pour un bon sens, pour un bot, prendre un chalet. vous nous avons dit, un nous la police là vraiment, ou état-major la police là pas le travail pour nous même dit ça clair. Nous mette foutre voke. Ok? Nous mette foutre voke. Mal mange pain à azaboka. D'ailleurs, les vin là et pe mangé. m'a entendez? Où Ou état-major la police, c'est moun sa à tout gouvernement qui empêche la police à travailler. Ou état-major yo. Chaque lèvre intervention qu'a fait, toujours gon replier. Toujours gon dans la base. Toujours la dernier tactique qu'a fait. Toujours c'est si toujours tout là. Mais c'est policier, combattant mieux. Si mais c'est soit tu fais un pile attention. Ok? Nous fais un pile attention. Ouais, si nex a eu ge volonté. Ok? Si nex a eu ge volonté. Et eu ge volonté, nous t'apprends commencé, commencer, goumen, t'apprends à commencer, jeune résultat. Et bataille qui fait là, et nous qui commencer à faire, c'est peuple là. Ok? C'est la peuple qui risque l'école qui commence à se dégager. Et nous-mêmes, nous ne faisons pas nous faisons vraiment. Nous ne pouvons pas nous oui, de y. nous ne travail. Nous ne faisons pas nous ne pas Elle peut être nous aller, ou là, si nous être nous aller, pas nous faire les choses. nous ne nous ça. pas faire Parce que on a la pression dans même pression réunion. vous qui ça nous foutons des nous tout bagage. Nous avons tapé nous avons fait nous nous On commence. <pas> <Association> on a les Nous si nous comptons. a de gens qui Si vous sous la de en gros responsable. Les ministres là. Mais c'était responsable et puis l'opération bon, que tu as fait, l'opération a mal passé. Mais c'est tellement honte, un gros gros, un gros gros <rire> responsable dans l'armée au Brésil, bah, bah, il ne bah, a pas y aller. Mais c'est qu'il n'y a pas le Ça, c'est honte. On peut soldat tomber comme ça. Et bien, dans le pays d'Haïti, c'est différent. C'est les policiers qui ont mouru. Les dirigeants ont au pi bien, au pied à l'aise. Lorsqu'ils y a viennent comme ça. Donc, nous sommes vraiment désolés. Il y a des familles m'a toujours campé ensemble. Menti. Menti le bien, bon bouillon. C'est sile, pas de bon bouillon. Franchement, ils ont pris responsabilité. vous avez pris honte. Nous connaissons tout. Aborisite, frères et sœurs bien aimés. Tout bagaille, c'est politique. Tout bagaille, c'est Policiers Policier a mouru, il a cadavre, il a fait politique. Opération qui pour faire, même sécurité pour les bay nation, c'est politique. N'y a pression si l'éternel, c'est pas lui-même qui est responsable Souffre. Ça ici, dans le pays d'Haïti, responsable qui peut permettre de respirer comme ça, a tout nous tout déjà. On a ces gars. On a pris un petit traiter nous, bon fatra et puis campe là à la bagaille. C'est ton égou, l'homme ça avons tout contre nous. Tout le nous a réunion. Chaque l'année planifié pour une intervention. Toujours le dernier bagage qu'a a fait. Toujours le bagaille Il va laisser ici. Il va laisser là. Même tout dit non n'y a pas de monde qui a vivre dans le village. pas de monde qui a vivé dans le village. Il n'y a pas de monde qui a vivé dans le village. Il n'y a pas de monde qui a vivre dans le village. Tout monde a vivé dans Tout le monde a vivé dans la zone. ça C'est mon armée. Il n'y a pas de qui ça là dans la a pas de monde a vivé dans la zone. Ils ont un avec pour parler à grand monde. Comme pays buckoît, quoi quoi de la, qui a dit, ou qui gouvernement, ou qui a dit n'y a la police, la,. Okay qui a Qui bien pas de, ou qui a mais Même tout ça, c'était pour moi on va vivre toujours. Ouais, c'est pour moi n'y a pas Tout ça. On a monté, une pression, on a menti ou pas, pas de sortir to... dans le village. Oui, on a sorti je ça me là, ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais ma Je ne sais Et Je ne sais pas. Je ne sais Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pas. Je ne sais pas. quitter pas. Je pas. Je pas. Je ne sais pas. Je sont sais pas. Je ne pas. Je ne sais et Je ne sais pas. Je ne pas. Je ne sais pas. Je Je pas. Je OK, c'est même major gouvernement de Bamisse doit parler. pas ka côté lia. On comprend La police ka ça jours, dit nous ça sous 3 jours sa plate, nous fini à ça. Yo pèr moun parler radio, moun disé là-bas. Et nous m'a tout évoquer moi. nan Moudanou. À la traka pou pays ici Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, genye, eh bien, PNH qui met ton note, qui peut être chef police là, France Albe. Eh bien, dans notre ça, yon mette biblique qui sa yon dit. Direction générale là, constaté yon campagne intoxication avec dénigrement qu'a fait, sous réseau social yo. Ou capable de stabiliser Vaillant policier qui engageait contre Ganguyo. Alors la kote moun yo audacieux, papa, c'est dans le pays d'Haïti. A la kote moun yo audacieux. Non, non, non, non, non, non. Ça veut dire là. Francel, le journaliste qui so so a parlé, qui a a dit, mais on collabore avec eux. Gang a dit, il a sorti, a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il il a dit, il a dit, il a dit, Déjà la police la confond. Responsable sécurité pays ensemble avec, responsable compagnie sécurité Et celle dans le pays d'Haïti pour une bêtise comme ça, on n'est chef police, si major en dans la police, et puis il y compagnie sécurité. Quand on pense que nou nous avons le ban de sécurité, quand on donne ça, ce pas ici. Ou pas se non jamais une opération pour que nous jouons un sécurité pour bandi éliminer? Yo toujours chaud pour mettre notre dehors. Mais les bandits yo, ap population, ou pas j'ammen dehors, yon réponse rapide comme ça. Dans pourri, yon en force ennemi c'est ça, monsieur. Mais n'oubliez ces dollars c'est quand diaspora kap payé. N'oubliez c'est l'argent taxe, peut pas ici, yon Moko chan moua dirigeant, sans autre pas se dirigeant, pays d'Haïti. Trois mouri à l'international, Ariel getan tweeté. Kou yo parle ensemble avec Francel Beyola, ge verite anaboul figil, li, li getan mette note de oui, intoxication, denigrement. <laughs> Et tandis que les bandits yo parle, le fait silence. Les ap dans le pays d'Aïti, Ariel fait comme s'il pas au courant. Papa, les moun sa ont une mission spéciale pour nous. Elle, mesdames, mademoiselles et messieurs, gang yo sa voye ap travail. Yo sotti youn après l'autre. Et Ariel sorti nan mi temps, papaïsien. Vite l'homme, si apli, En lè. Premier ministre tchoup li fon déclaration Après sa ou pral Jeff, et puis après vous le jeune Iso. L'équipe la bille yé monte. Le gang yop touye nou yop fè sinon. Skou nde si de ba yop mouakale pepa isye, rapidement ou tande pa fè jouet be sal. Kite yop touye nou janke yop capable. Tandat gang yo ap voye message yo ap massacre yo ap touye ou pa jamb de chef police ta mette node yo. Kou yo dil se li même ki empêche polisye yo prepare yo fin prepare pour que yo fè opération pou yo mette nan bol bandy yo. Eh bien, se kampay intoxication yo ap déstabilise l. <laughs> a la kote gade vole pa passe nan pays d'Aïti. A la kote gade vissye pa passe nan pays d'Haïti. Non pey pa Opération manchette pa ka kampe. Nous avons un nouveau là qui peut prale... <cười> chanter pour nous en nous suivant ça. <média> oui! ouh! kaka bandit! Non, non, non, non, non! C'est ça, n'est-ce pas, vous ne de pas Papa à C'est ça, vous ne pouvez pas attendre à Gaillez bandit! Ça fait yon mal, non, non, chorale faut chanter. <laughs> non, ça son groupe danse, papa, ici. Oh my god, oh my godness. Ka bandit! Mais ça, bandit, yon père, papa, ici. Mais ça, dirigeant, yon père, parce que bandit, yon go, importance dans les yeux. Dans un pays qui 1000 personnes à bailler problème, il y a 10 millions qui sont supposés jouer la paix. L'autorité n'a pas pu éliminer 1000 personnes pour 10 millions qui Et puis le peuple haïtien, dans le pays d'Haïti, dirigeant auprès pour fini finissent ensemble avec 10 millions pour 1000 arrêter parce que 1000 a plus d'importance pour eux. Regardez les choses, nous serrons les machettes ou son enchète la ginteressant peuple haïtien. le choix, Pagé pa, le choix Papa Isien. donc c'est nous-mêmes qui pour préparer nous pour nous correspondre ensemble avec bandi Non, ayen le choix dans ça et nous-mêmes et nous pour dégager nous. Haïti rive pas sous bon nous. Bandi a, a nous. Nou. Ou capable on si bois calé fait toute plume sous d'au volai au tout plume sous d'eau voler au lever tout plume sous d'eau assasi au lever et bon dit on sot en pile Yo imbécile en pile oui ou tu te la déclaration Jeff dernièrement qui faut comprendre Eh bien ou pensez les blancs venir c'est moi même la vigne chercher et te on va tuer moun tu crois c'est moun qui va y moun à venir chercher ça veut dire ou pensait que nèg sa yo pour le protéger Eh! à la traka pour la avec papa et frère, c'est ça ce bien de son j'aime dire nous. Pas la guerre mouvement bois calé, continue file manchette nous. Continue monte brigade. Continue siveye zone 24 sur 24. Et pas oublier dirigeant ou pas vle sa. Ou pas vle sa, non, parce que si au te vle, moment où nous levons, nous mettons ensemble avec la police, nous disons nous prêts pour nous collaborer, pour que nous traquez bandits ou à premier ministre, nous dit pas faire jouer de boussal. Madame, qui jouait de boissal n'a pas fait, je ne sais pas. À la traca pour la vekade. Non, t'iko, tiko là tellement douce, papa, ici, faut me voir t'en d'accord. Kaye, caca, bandit. Ay, ay, ay, ça, monsieur, pas vle tende. Yo, Pavle, petit garçon, yo éliminé. Tadon, wache, maman. <cười> Aïe, <laughs> maman, maman, maman <laughs> Aïe, Ka caca, bandi Amen Amen, papa païsien Amen Je vais ramasser paquet, moi, cause pas miser la ville. Je Mais je vais papa parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou, ou la vie et la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je vous dans l'autre vidéo. Au revoir.